Alors, vendredi 30 septembre, 9h22, vous pouvez voir dans le ciel de Bobo l'avion des militaires qui va larguer les parachutes sur le camp militaire de Bobo. Je ne doute pas de ce qui se passe à Ouagadougou, mais qu'un coup d'État ne prenne pas en compte le camp militaire de Bobo du lasso, je ne sais pas comment qualifier ça c'est l'avion comme ça et voici les premiers paras qui sortent si vous regardez très bien vous allez voir que ça largue au moins une quinzaine de parachutes donc euh, vraiment je ne dis pas que la situation n'est pas préoccupante mais quand même il y a de quoi se poser des questions et voilà ces parachutes là qui descendent calmement euh, comme si de rien n'était. Alors, je ne sais pas quelle interprétation il faut donner à ça.